L'objectif de l'atelier ce matin était vraiment de pouvoir travailler sur le digital et comment l'intégrer et quels sont les facteurs clés de réussite. Parmi les tendances qui ont été identifiées, on constate d'abord vraiment la personnalisation des dispositifs de formation, c'est ce qui ressort sur l'ensemble des interventions qui ont eu lieu et qui se matérialise grâce au digital puisque ça nous permet de pouvoir travailler sur les différents canaux d'apprentissage et de pouvoir cibler les besoins. Deuxième élément caractéristique, c'est bien sûr la richesse des modalités, l'usage des vidéos de plus en plus fort et le fait de pouvoir recréer un environnement d'apprentissage, que ce soit virtuel, synchrone ou asynchrone, qui permette de rendre l'apprentissage efficace. Et puis enfin, dernier élément, c'est bien sûr l'importance de l'architecture du dispositif de formation où le concepteur a une palette de plus en plus enrichie et va pouvoir travailler sur le profil des participants, sur le contenu, sur les éventuelles contraintes techniques ou de ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre un dispositif le plus efficace possible.